Claque non <rire> Pas de relief Eh ben c'est pas un problème, ça se crée, voilà. Salut à toutes et à tous, il est 16h, nouvelle vidéo sur Planet Coaster avec la création d'un rafting, on va plutôt dire un, un river rapids, euh, puisqu'à cet emplacement j'ai beaucoup aimé l'aspect marécage vous le savez et que la place me paraissait plutôt bueno pour faire un raft, je voyais bien ici une attraction aquatique et j'en suis plutôt... Content. Alors oui, avant toute chose, oui, messieurs dames, ce n'est pas un rafting avec deux lifts, avec des sensations à tout va, non, non, non. Je ne vais pas reproduire un parc d'attractions américain, je ne vais pas non plus reproduire le raft de votre parc d'attractions préféré parce que vous êtes un coaster fan. Voilà, je vous rappelle que tout ce que je crée, c'est mes envies, c'est mon inspiration, mon inspiration du moment. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, l'idée de ce raft et vous allez le voir, c'est pas fini. Il hein, faudra continuer les, les finitions. Euh, mais l'idée, voilà, c'est d'être dépaysé, de se faire bien éclabousser, passer du bon temps et puis voilà d'être en, en immersion dans un décor de jungle après planète Coaster oblige on ne peut malheureusement pas faire comme en vrai à savoir faire des effets de trous par exemple euh, dans les rafting à des moments où il y a des sortes de trous dans l'eau ça éclabousse et tout c'est super cool donc là bah faudra se l'imaginer euh, un seul lift avec une descente bah, plutôt sympa voilà en, euh, très classique à la fin ça éclabousse très bien et ça tourne on se prend de la flotte sous une cascade d'eau, il y a des jets d'eau également, une caverne. Donc voilà, tout est axé, on va dire, sur les décors. Après, j'aime bien le, le layout, le circuit me plaît. Voilà, à nouveau, c'est pas de la sensation avec de la vitesse, etc. Mais c'est comme ça que j'imaginais la chose et, et j'en suis très content. Voilà, va falloir accepter, les amis, que dans beaucoup de parcs d'attractions, il y a des water rides comme le mien. Et il y en a même des moins bien que celui-là. Voilà, on n'est pas aux USA, on est à Taki Park. Et même si en France, il y a des... Euh, euh, des rafts qui sont ultra stylés, ultra cool, ultra sensationnels, et ben ça c'est mon raft à moi, c'est celui que j'ai voulu créer, tout simplement. Euh, donc voilà, cela dit, j'attends de vous évidemment à nouveau vos retours, parce que c'est vrai que vous m'avez aidé de ouf, euh, là vous m'avez donné beaucoup de conseils, je vous en remercie, que ce soit pour le prochain coaster à construire, mais également pour le coaster euh, Inverted euh, que je vous ai présenté, donc là voilà, si vous avez des suggestions pour combler et pour donner une ambiance jungle réussie, et eh ben n'hésitez pas, Voilà, les décors ils sont pas finis et, euh, et puis voilà donc avec ce raft on peut commencer euh, tranquillement la, la terraformation du parc Parce que vous m'avez dit que mon parc était plat et euh, qu'on pouvait pas faire le raft Bah ben, vous voyez que c'est totalement faux, il suffit juste de créer le relief hein, Et vous voyez que c'est pas un problème Et alors l'avantage euh, c'est que je suis mes, mes envies en priorité Donc euh, j'ai quand même fait le raft parce que j'en avais envie et ben, j'ai relativement bien fait Voilà vous m'en direz des nouvelles encore une fois, il voilà, faut faire tout ça au fur et à mesure. Euh, et puis voilà, bah, regrettable, on va dire que, que Planet Coaster n'ait pas plus travaillé sur les raftings. On va dire, ça aurait été incroyable. Euh, même s'il y avait une mise à jour pour avoir plus de réalisme, j'aurais voilà, trop aimé ça. Mais je crois que ce n'est pas d'actu. <rire> Allez, du coup, on est en jeu joli monsieur très joli monsieur on est au niveau de la ronde des bambous et euh, je vais du coup vous montrer un petit peu le rafting comme il en est actuellement on va un petit peu discuter euh, également de vos commentaires et euh, et puis voilà tout simplement alors je voulais dire quelque chose non je ne sais plus bon on va commencer par le commencement c'est pas grave donc le rafting pour le moment avec cette arche customisée pourquoi pas hein, c'est une idée euh, pour la file d'attente ici, le chemin il est comme ça, mais par contre évidemment pour les décors c'est pas fini, voilà il y aura tout un décor, ah oui je sais ce que je voulais dire, tout simplement que j'avais rouvert au public justement uniquement pour euh, la ronde des bambous et euh, le euh, rafting voilà, histoire qui est de la vie, histoire de voir un petit peu comment ça rend, regardez comme ils ont l'air heureux là-bas évidemment qu'ils sont heureux, j'aurais pu ouvrir euh, aussi ce coaster là parce que justement il y a un côté intéressant, c'est que quand le coaster ici, Inverted passe, et que les raftings passent bah c'est ultra stylé la sensation que ça fait, et puis en plus il y a des d'eau, enfin voilà c'est plutôt plutôt sympa euh, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité de l'image puisque j'ai fait quelques petites retouches et, euh, et j'aime bien voilà donc euh, n'hésitez pas à me dire alors le rafting donc la file d'attente bien sûr qui n'est pas finie, mais on a l'idée avec des petits euh, un petit cours d'eau juste à côté tac faut pas aller dans l'eau évidemment attention euh, risque de noyade avec le bambou ride qui passe juste à côté le bambou ride oui je l'appelle le bambou ride la danse des bambous voilà la ronde des bambous voilà, alors le bâtiment j'ai vraiment euh, galéré Donc, euh, Alors il manque encore les décors parce que là du coup c'est très brut hein. C'est très brut forcément, donc là c'est très moche Mais euh, on a l'idée à peu près de ce que je voulais faire euh, Donc fil d'attente vraiment... Alors là en l'état ça fait vraiment fil d'attente de connard C'est à dire... Euh... Comme dans certains parcs mais vraiment c'est genre euh, on te met comme des vaches et puis tu attends quoi. Mais euh, quand ce sera décoré ça va être beaucoup plus agréable. Après l'attente est toujours longue malheureusement c'est comme ça. Euh, et puis euh, voilà un petit peu euh, comment ça se présente à l'intérieur. Euh, au niveau de la sortie c'est par ici donc avec les petites fenêtres là tu peux voir un petit peu. Euh... Oh là là je vais éviter de tomber. Bref et puis euh, voilà la sortie juste là avec un jet d'eau ici pour arroser euh, de manière... Euh, euh, Sympathique les gens qui repartent sachant qu'ils seront déjà bien mouillés un petit peu donc dès que là lui là il arrive vers là il y aura un petit jet d'eau qui, euh, qui va arroser donc euh, voilà le but c'est pas d'abîmer le bois donc c'est très léger je vous montre accéléré hop regardez tac ça va arriver là normalement si tout se passe bien messieurs dames c'est quand tu veux ah voilà ça y est évidemment c'est le moment où je tourne la tête Donc c'est très léger c'est rien de bien méchant Ensuite avant de faire le rafting je vous montre un petit peu ce que j'ai fait ici Et oui ce n'est pas fini Donc là on a un sens interdit Pourquoi Parce que les gens peuvent venir de, dans l'autre sens Puisqu'ici je vais aménager tout simplement une petite place Enfin une petite place Des petits chemins pour se promener Donc là par là tu sors Donc là tu vois j'ai fait des petits cours d'eau Le petit cours d'eau juste en dessous Le cours d'eau d'ailleurs qui rejoint l'attraction là bas L'attraction bleue le kiddie Coaster euh, vous m'avez donné des idées de noms c'est très très bien Et par là on sort donc c'est encore euh, pas décoré pour le moment Et donc on sort par là hein, Tout simplement Et on rejoint la place ici D'ailleurs très bonne idée les amis Je vais entourer euh, le, euh, Les tacos là les, les voitures Je vais entourer ça de pierres. Ça va être ultra stylé J'y avais même pas pensé Je suis débile Et vous m'avez donné l'idée C'est incroyable Ça va être génial Je vous jure ça va être génial Voilà J'ai très confiance en ce projet euh, Mais du coup on peut rentrer Voilà comme lui regardez là le rouquin Pas du tout Ils s'en fichent Ils sont ensemble D'accord Mais peut-être qu'eux ils vont y aller Pas du tout Ils s'en foutent Ils veulent manger Bon Et eh ben on peut aller dans ce sens Tout simplement Et regardez ce que j'ai fait parce que je, je trouvais ça plutôt sympa Donc il y a des petits chemins par-ci par-là tu vois Là tu te promènes dans la jungle dans les bambous Voilà c'est bien sympa j'aime bien ce côté un petit peu Où tu te, où tu te promènes et en fait, j'ai fait un petit parcours, tout simplement. Alors, le but c'est de pas tomber, donc forcément j'ai facilité le truc, mais j'ai fait un petit parcours. Voilà comme ça, tu peux sauter dessus, je taring, je ring je taring. Bon, du coup, je peux pas en caméra euh, Tg de cam, mais tu m'as compris. Voilà, tu peux faire le petit parcours. Et puis pareil, il y a un petit pont par là euh, pour rejoindre. Donc, voyez un petit peu l'idée. Euh, voilà, c'est un petit coin. Euh, ce sera un petit coin aménagé, euh, enfin aménagé, je sais pas, pas forcément, mais juste voilà un petit coin où on peut marcher dans quelque part. Il y a des endroits comme ça en marge euh, qui ne mènent à rien, qui ne servent à rien même, mais où il y a juste voilà des petits ronds. Où tu peux passer euh, euh, au-dessus de l'eau, c'est euh, plutôt sympa. Et donc, j'ai dans l'idée ici de faire un, un, un long coaster. Enfin, un long coaster, pourquoi pas? Ouais, faire un, un grand coaster ici. Euh, après, pour la file d'attente, je sais pas trop où c'est que ce sera. Je vais être honnête avec vous. Faudra peut-être décaler certaines choses ou. Faire autrement je ne sais pas trop Peut-être que la file d'attente sera là j'en ai aucune idée euh, Ou peut-être qu'il n'y aura pas du tout de coaster Mais par contre voilà vous m'avez donné une idée Si jamais je faisais un coaster ici ça pourrait être un wooden en bois hein, Tout simplement voilà wooden wood de bois bien sûr Lol. Et donc euh, ça pourrait être une, une bonne idée Ce serait un petit peu le, le classique du truc Donc, euh, donc pourquoi pas euh, Donc là ici entourer tout ça de pierre je le ferai euh, Je ne vais pas répéter ma messe 32 fois pour la grande roue Mais je ne sais toujours pas comment l'aménager pour ici par contre, très bonnes idées, merci, euh, j'avais complètement zappé, mais c'est vrai qu'on peut utiliser voilà, des formes artistiques pour, euh, au lieu d'utiliser ça, d'ailleurs je vais tout de suite de ce pas l'enlever, parce que ça me fait chier, et en gros dans l'idée, voyons voir ensemble, dans l'idée on pourrait même, alors attendez parce qu'on pourrait même ne pas se casser la tête, plutôt que faire des marches, est-ce que ça marcherait pas, ouais, regarde, attendez mais ça marcherait super bien en fait, mais attendez ça marcherait super bien alors, le mieux, ce sera de prendre des petits, mais... Attendez, ça marcherait super bien, ça, pour le coup. Plutôt que se casser la tête à faire des escaliers. Alors, la pente est raide. Enfin, la pente est raide, euh, encore, euh, frère. Alors, la pente est raide pour des personnes à mobilité réduite. Ça, c'est... Je le conçois parfaitement. Mais la pente n'est pas si raide que ça pour, euh, pour marcher, tout simplement. Il hein. euh, y a des... Il euh, y a les rampes sur les côtés. Euh, on a déjà vu euh, on a déjà vu que des trucs comme ça. Eh, hein. en vrai... Oh là là Là, vous venez de me donner une, une strat tu vois, parce que en plus, je me suis cassé la tête à faire les escaliers. Donc, plutôt que de se casser la tête, j'ai juste à faire ça comme ça en fait, en mode rampe. Et je pense que ça peut rendre un truc très sympa. Bon, on verra. Dans tous les cas, personne à mobilité réduite, c'est par ici. En parlant de mobilité réduite, alors il y avait quelqu'un qui m'avait euh, dit que ça n'allait pas euh, ici dans le Jungle Tentation. Parce que euh, j'ai fait un accès ici, évidemment, pour mobilité réduite. Mais comme je l'expliquais expliqué ici. Je vais mettre en pause parce que la musique ça va deux minutes. J'avais expliqué que bon, Planet Coaster oblige, il y a des barrières de partout, mais il faut s'imaginer qu'il y a un accès facilité, etc. Et en fait, euh, une personne m'avait dit que ça ne marcherait pas parce qu'ici, à la sortie, il y a des escaliers. Oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'idée, c'est que globalement, chose qu'on ne peut pas faire sur le jeu, mais il faut s'imaginer que une fois que le tour est terminé, euh, les personnes à mobilité réduite pourront repartir dans le sens inverse je, je sais pas je sais que c'est un peu abstrait ce que je suis en train de vous demander d'imaginer mais il faut vraiment s'imaginer que il y a probablement un chemin ici là comme ça qui traverse en plein milieu tu vois là regarde Ici là, faut s'imaginer qu'il y a un chemin qui traverse en plein milieu euh, et qui croise les gens, tu vois, les gens ils attendent, euh, comme, comme là-bas, regarde là, les gens ici ils attendent que les gens passent là, donc c'est la même chose ici, et faut s'imaginer que là hop, fauteuil roulant euh, ça passe ici, il se met dedans, euh, bien aidé, ou euh, voilà. et une fois que c'est fini, tac il ressort, tout simplement, et il repasse par là, et puis ça pose pas problème, c'est suffisamment large, c'est... enfin voilà quoi donc c'est ça qu'il faut s'imaginer, évidemment, il va pas prendre les escaliers ici, sinon c'était complètement con d'avoir fait un, une installation comme ça. Donc euh, voilà, c'est ça ce qu'il faut s'imaginer, je vois pas trop comment je pourrais faire, euh, peut-être qu'avec de l'inspiration ça, ça viendra. Euh, ok, ensuite vous m'avez euh, vraiment euh, convaincu pour le train ici qui fait le tour du parc, je vais... Attends j'avais complètement oublié le zizi <rire> <rire> J'avais complètement oublié ce truc. Euh, mon jeu est ultra fluide, par contre, c'est incroyable. Euh, merci à c Fox. <rire> le ah, qu'est-ce que je veux dire Oui, voilà, le, le Iron Horse, le tour du parc. Je le ferai donc au sol. Enfin, du coup, il va descendre. Pour faire le tour au sol et ici il va remonter ce sera évidemment bien plus sympa voilà avec des passages à niveau et euh, ça permettra de voir les, les coasters d'en dessous plein de trucs comme ça le seul truc c'est que vous m'aviez encore dit si si il si, fait deux gares ou trois gares machin non non je, je maintiens c'est mon parc j'ai envie de faire qu'une seule gare euh, c'est pas parce que vous connaissez des parcs qui sont petits et qui ont plusieurs gares que moi nécessairement je vais devoir faire plusieurs gares, parce que je connais des parcs qui font la même taille et qui n'ont qu'une seule gare j'ai envie de faire comme ça si j'avais envie de faire une deuxième gare je le ferais mais là j'ai envie de faire qu'une seule gare à savoir ici parce que, en vrai, de toute façon, il n'y a même pas la place. Ah, on peut toujours faire de la place, hein. on peut très bien faire une gare là-bas par exemple, mais c'est chiant quoi, c'est super. C'est loin quoi, en fait ça sert à rien de marfin Bon bref, le but en fait, c'est pas forcément pour euh, faciliter, parce qu'il y, y avait des arguments qui disaient, oui euh, en fin de journée, quand tu es fatigué, c'est quand même pratique de de passer de là-bas, tu vois, au bout du parc, à revenir ici avec le train. Mais mon frérot, tu fais euh, 45 minutes ou une demi-heure d'attente pour euh, faire le tour du train Genre en, en 10 minutes même si t'es fatigué en marchant lentement en 10 minutes tu traverses le parc c'est un argument euh, nul à chier <rire> donc euh, non c'est pas fait pour se déplacer rapidement bien au contraire c'est juste pour chiller pour faire le tour du parc et voilà tu vois la digestion quoi comme on dit. Ou la mise en bouche, comme vous voulez. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose, c'est comme ça que ça fonctionne dans beaucoup de parcs, encore une fois. Euh, donc, euh, et puis c'est comme ça que j'ai envie de faire, tout simplement. <rire> j'ai pas plus de justification à dire. Euh, voilà. Le rafting, on est là pour ça, non <rire> Alors on va pas faire un on-ride pour des raisons évidentes, hein, parce que bah, on va se faire chier. Euh, même si cela dit, c'est quand même sympa. Hein. Mais encore une fois, il n'y a pas les effets euh, que j'espère. Par exemple, là dans cette grotte je m'imaginerais trop euh, voilà euh, un appel d'air tu sais un trou et ça fait euh, voilà, du coup vous me voyez pas mais du coup le machin le, le, le bateau penche et pff, tu te prends une, une belle vague dans le, dans, le, dans le bateau tu vois mais donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble donc on part par ici vas-y on va suivre un ah ils sont complets on va les suivre hop donc là ça part donc voilà faut s'imaginer que par moment Tac le truc tangue et il y a de la flotte de partout Ah bah comme là tu vois Voilà ça faut s'imaginer qu'il y a des fois ça Tout simplement <rire> Magnifique Donc là hop on arrive ici Je fais quelques accélérés avec Alors là le jet d'eau faut pas le regarder c'est au retour hein. Voilà le premier jet d'eau Rien de bien méchant juste histoire de s'arroser un petit peu Voilà ça fait quelques petites paillettes dans la nuque Rien de bien méchant On continue ici Et là il y a la roche La roche Valmont qui fait de la flotte une fois Top et une deuxième fois bien à côté. Top Voilà, c'est bueno. Avec ici une hippopotame et un serpent. On voit d'ailleurs l'autre bouée qui arrive de la grotte. Alors, j'ai fait le choix aussi d'installer ces, ces trucs-là, ces animaux, sur des plateformes que j'ai fait moi-même avec tout simplement des toits plats de château. Hein, tout bêtement. Bah, tout simplement parce que je trouvais ça plus réaliste. Alors oui, je, je peux totalement faire ça. Hein. Alors d'ailleurs, je ne les ai pas animés. Hein, ils sont euh, inanimés. Bon, là, du coup, ils bougent, mais euh, je les ai mis en stationnaire. Voilà, regardez là. Tac, hop. Ils bougent plus. C'est comme ça que je voyais la. Enfin, c'est comme ça que je pourrais faire. Mais je me suis dit, voilà, pour faire vraiment parc. Et eh ben, tout simplement, voilà, il est sur, un, sur une plateforme. Voilà. Euh, donc là, ça monte. Là, il y a un petit. Euh, là, il y a les. les J'appelle ça les rejets d'eau. Euh, parce que du coup, j'ai fait tout un truc là, pareil, avec euh, des murets autour pour. Enfin, euh, voilà, je, je, je vais essayer de tenter. Hein, histoire que ce soit le plus réaliste possible. Mais euh, voilà ici c'est une sorte de rejet d'eau, je me suis dit pourquoi pas, tu sais ça fait vraiment genre bah le, le, le trop plein d'eau quoi qui, qui arrive ici. Bref donc là il y a de la vapeur, il y a le, la cascade d'eau et c'est parti pour la descente. Qui éclabousse bien et qui tourne du coup. Hop là, et puis alors là faut il faut s'imaginer que s'il y a le coaster qui passe ici c'est euh, vraiment sympa. Ah il y a quand même des effets de trous là. Il y a quand même des effets de trou, mais comme dit, c'est pas volontaire malheureusement. Si on pouvait vraiment choisir, ce serait génial. Mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, tout simplement, là on va passer sous la cascade. Là j'aime bien cet endroit. Alors la cascade, je me suis pas cassé la tête, évidemment, c'est moi qui l'ai faite, mais je l'ai copié-collé euh, de la première que j'ai déjà faite au niveau du, co du de l'attraction Armada. Hop, là ils sont bien trempés, hein. là ils ont le seum. Hein. Ah là, ils ont le seum, et puis si ça suffit pas, ici ils ont le droit à quelques jets d'eau. Voilà, bon, rien de bien méchant là pour le coup. Du coup voilà un petit peu Peut-être que les jets d'eau il faudrait que je les fasse intermittents, je pense Et puis voilà des lianes par ici Et puis voilà là on arrive sur la fin Alors pareil alors là il y a un petit crocodile Le crocodile J'ai pété un pont sur la précédente vidéo là vous me l'avez fait remarquer Le crocodile Et là pareil donc sur les, les roches Pareil le jet d'eau Top Voilà je connais presque par cœur le moment Et puis là évidemment c'est pas fini une fois qu'on arrive là comme je vous l'ai dit il y a les jets d'eau pour les gens de la file d'attente Enfin pour la sortie Qui, qui vont s'enclencher Et puis des jets d'eau également pour le bateau Hop Voilà Tout simplement rien de bien méchant Totalement mignon Voilà ceci étant, ceci étant dit ceci étant fait C'est terminé Et je suis plutôt content Puisque du coup là il manque plus que waouh, wow violent ça il manque plus que les détails, il manque plus que quelques petites choses voilà, à peaufiner et puis euh, rendre ça un peu plus jovial, mais dans l'idée, c'est bon. Alors là, je vous vois venir encore une fois, euh, j'aurais dû commencer par ça dès le début, mais oui, oui, oui, je sais qu'il y a des raftings, je, je connais Europa-Park, et euh, dans beaucoup de raftings, c'est comme ça, mais vous savez, c'est un, une plateforme ronde qui tourne. Alors là, je ne saurais pas l'expliquer, euh, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est une plateforme ronde qui tourne, tu vas dessus et tu t'installes et il n'y a pas d'arrêt. Bon, bah il s'avère qu'il euh, y a aussi des... <rire> euh, des rafts qui sont comme ça, voilà tout simplement euh, en file d'attente, tout simplement et puis euh, d'ailleurs, euh, bah encore une fois Planet Coaster oblige, alors oui on peut très bien faire euh... j'ai vu hein, les vidéos de euh... du coup je sais plus mais à chaque fois vous me disiez de regarder leurs vidéos mais je les ai vu moi au début quand j'ai débuté à Planet Coaster, les vidéos de ah je sais plus, c'était du coup un duo qui ont fait un parc euh... bref, je pense que vous voyez de qui je parle je mettrai. En description ou en fiche si j'oublie pas Mais bref tout ça pour dire que euh, Je sais qu'on peut le faire mais euh, j'avais pas envie Tout simplement J'ai augmenté la vitesse d'ailleurs comme vous me l'aviez demandé J'ai un peu augmenté la vitesse de ce... de la ronde des bambous Après faut pas non plus que ce soit trop rapide hein. En fait dans Planet Coaster on n'a pas les vraies sensations qu'en vrai euh, Mais il faut se dire que c'est à peu près à la vitesse du truc hein. Si ça va plus vite C'est euh, bon, un petit peu cassé en mille morceaux quoi. Hein. Mais là voilà j'ai quand même augmenté la vitesse Là ça fait un bel effet euh... Comme vous dites de airtime, même ici ça fait un airtime du coup Voilà vous allez vous moquer de moi quand je dis ça Mais ça fait une sensation de airtime à la fin du lift Vu que ça va vite et tout Attendez est-ce qu'il fait encore un dernier tour ou pas Non dommage, bon de toute façon vous l'avez vu euh, Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à vous montrer Bon en tout cas pour ce qui est de celui là euh... Ah oui vous m'avez suggéré de faire un... le deuxième looping plus haut Oui parce que j'ai un problème de... Bah je perds de la vitesse dans ce coaster malheureusement et c'est bien dommage. Donc je vais un petit peu le, le peaufiner. Je vais le peaufiner. Ça, ce sera pas un problème. Je vais le refaire un petit peu. Et, euh, et puis voilà quoi. Tout simplement. Écoutez, moi ce que je vous propose c'est. Euh, parce que le tour du parc là, j'ai pas envie de le commencer. <rire> vu qu'on sait pas encore euh, euh, comment ça va continuer l'avancée du parc. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire. Euh, ce que je vais faire. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai que je vous ai même pas montré l'intérieur là. Bon, c'est pas rien de bien méchant, mais voilà, il y a juste ça quoi. Pour faire un petit peu euh, caverne, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire euh, Ouais, bah je vais rajouter juste des, des petites pierres là autour du de l'attraction euh, voiture et puis euh, et puis let's go tout simplement. Hop, les barrières sont placées donc voilà un petit peu euh, la première euh, la première euh, le premier prototype on va dire j'aime bien dire prototype c'est la, la première version des, des cailloux autour euh, comme ça c'est pas mal et ça permet alors vu de haut euh, bon ça reste un par attraction n'oublie pas que tout n'est que décor et que ce sont des pierres en maquette hein, faut pas l'oublier euh, c'est pas des vraies roches mais du coup à hauteur euh, piéton à hauteur visiteur et eh ben ça fait très très bien là j'ai fait en sorte de laisser quand même de l'espace pour qu'on voie un petit peu la, la voiture euh, là je pense qu'on pourra placer des bancs après bon il y a déjà des bancs ici remarque euh, les gens qui jettent leurs déchets alors qu'il y a des poubelles à 2 mètres c'est quoi votre problème je ne sais pas mais du coup voilà ça permet un petit peu de de, de faire de faire ça alors j'avoue je voyais pas les roches aussi hautes alors c'est bien hein mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup on voit pas les tacos alors on les voit euh, on les voit ici on les voit ici c'est pas un problème on les voit ici bon si ça va on les voit quand même okay. si si si si c'est bon en fait il y a des endroits où c'est plus haut mais on les voit relativement bien quand même Mmh, ouais si c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal Ok donc ça c'est cool Bon évidemment l'attraction est fermée hein, Sinon vous doutez bien que les gens iraient hein, Puisque c'est incroyable euh, Du coup voilà un petit peu pour tout ce qui a été fait On est plutôt pas mal Alors voilà je suis preneur encore une fois euh, de vos astuces De vos idées pour euh, le côté là euh, Le côté jungle un petit peu euh Là, faut s'imaginer que c'est un peu le côté aventure, tu vois, ici c'est aventure, là-bas c'est jungle, même si c'est... Euh, ça revient au même, hein, toute façon, euh, de toute façon. Dans l'idée, c'est... De le, toute le, façon, c'est la thématique du parc, hein. Mais euh, du coup, voilà, si vous avez des, des astuces, je suis carrément preneur. Et puis, euh, et puis voilà, l'idéal, ça va être que je me concentre un petit peu pour refaire ça, parce que c'est très important. Euh, et puis, je pourrais éventuellement un peu modifier, là, le Green Tentation, le Jungle Tentation, et euh, changer, du coup, enlever le ça m'embête parce que je vous jure que j'aimais trop ça et dans la vraie vie je sais que ça fait des trucs sympas quoi et même si euh, enfin tu vois c'est bon bref mais bon je, je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il faut mettre une un, un autre airtime comme vous dites mais le problème c'est que j'aime bien ce truc quoi c'est ça ce qui est un peu embêtant mais bon c'est pas, pas grave je, je vais voir comment je ferai peut-être que bon je sais pas mais Ceci étant dit, ceci étant fait. Voilà un petit peu pour, euh, pour, les, pour les avancées du parc. J'espère que vous kiffez. Euh, je rappelle quand même que... Bon, j'ai commencé relativement vite parce que j'avais déjà mes idées pour là et là. Euh, mais mine de rien, je me suis très très vite étendu. Donc tout va, tout va très vite. Et encore une fois, vous avez vu le relief, c'est vraiment pas un problème. Et hey, là vous pouvez pas dire que c'est plat. Hein. Clairement, euh, ça donne quand même beaucoup plus envie. Et puis encore une fois, à tout moment, je vais pouvoir rajouter euh, des... Euh, des collines, après le parc dans l'ensemble là où j'ai déjà placé des choses C'est plat, après il y aura de la terraformation Ici et là, euh, sur les bords du parc Il y aura quelques petites collines euh, Rappelez-vous qu'on est à côté de la ville Et que c'est fake en fait C'est globalement tout ce que vous voyez est fake Donc voilà, euh, j'espère que vous avez kiffé N'oubliez pas le pouce bleu si c'est le cas Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos voilà. C'était Mkolo, ah ouais c'est vrai que ça c'est cool ça <rire> Plein de bisous, ciao tout le monde